Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 112 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui pour la première fois à un jeu de PlayStation 1 Comme vous le voyez j'ai mis un écran PlayStation Enfin un écran normal et j'ai mis le logo PlayStation dessus Pour bien comprendre que c'était de la PlayStation euh, Donc on va jouer à Aladdin la revanche de Nazira euh, Voilà donc euh, j'espère qu'on pourra faire d'autres jeux PlayStation 1 Pour l'instant on va faire celui-là qui m'a l'air plutôt bien alors euh, je gère ça avec mon avec mon émulateur, mais il euh, n'y aura pas trop de lag normalement. Donc c'est parti. Esprit des ténèbres, entendez mon appel. En cette nuit fatidique, je commande aux puissances du mal de suspendre les sabliers du temps et d'exaucer mon désir. Que Javar soit rappelé du fond de l'abîme des ténèbres et ramené devant. J'ai attendu trop longtemps dans cet endroit sinistre. As-tu découvert ce qui me ramènerait à Agrabah Ah Je retrouve Jafar Selon une antique légende, il existe un sortilège capable de ramener le précieux souffle de la vie dans une âme éteinte depuis longtemps. À cause de sa puissance, les objets rituels nécessaires à ce sortilège ont été relégués aux confins du désert. Mais dès que je me le serai procuré, tu pourras renaître et le monde sera le prix de nos efforts. Ah <rire> Garde la tête froide, ma sœur. Méfie-toi d'Aladin et de son génie infernal. Je l'ai sous-estimé par le passé et cela m'a Ne t'inquiète pas, Jafar. J'ai un plan pour nous débarrasser du génie et de ce vaurien d'Aladin une fois pour toutes. Ha ha ha! Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que vous faites Arrêtez Arrêtez, j'ai dit Laissez-moi tranquille Garde Garde Oh oui Oh non, je ne crois pas que je vais regretter d'être venu mmh. <rire> mmh. Et voici dans le menu du jeu, donc on va démarrer une partie sur Aladdin, la revanche de Nazira. On a vu l'introduction qui n'était pas très forte au niveau son. J'espère que ça s'entendra assez. Vérification carte mémoire, on n'a pas retiré la carte mémoire, nouvelle partie. Euh. Oui, alors je vais faire une nouvelle partie en écrasant euh, ce que j'ai fait. Donc on va s'appeler. Euh, je sais pas. S'il. Euh, euh, voilà, S'il. Ah, mais merde, non. Mais non. J'ai. Euh, je me suis foiré de touche. Bon bah tant pis, on va s'appeler Sarah. c'est pas mal. Al, maître Réveille-toi Al, allons debout Bonjour génie, qu'est-ce que c'est que ce réveil en fanfare Al. Comment as-tu pu me faire ça Après tout ce que j'ai fait pour toi... Mais qu'est-ce que t'a pris Est-ce que les soins ne te suffisaient pas Génie, de quoi est-ce que tu parles Allez, Al, ouvre les yeux et respire ce bon parfum de terre. On te cherche. Regarde ça. Il doit y avoir une erreur. Par décret royal de la nouvelle souveraine d'Agraba, Nasira. Ce doit être une erreur. Al, quelque chose ne tombe pas rond au palais. Oh non Tu crois qu'il est arrivé quelque chose à la princesse Jasmine et au Sultan Al, tu ferais mieux d'aller voir sur place. Mais, sois prudent, il faut attendre à ce que les gardes du palais soient à ta recherche. Ce vaut rien d'un latin dans se tourner. Trouvez-le Oh, j'ai peur d'avoir parlé trop vite. C'est le moment de faire un petit tour de magie. Attention Accrochez-vous à vos chapeaux, les gars, parce qu'on va sortir d'ici et nous voici, c'est parti, on contrôle Aladdin comme vous le voyez Hop, on peut sauter On peut sortir notre épée Hop, voilà, on peut taper aussi Donc c'est bon, j'ai pris bien le contrôle du personnage On peut commencer à récupérer donc ces petites pièces Qui ne savent pas à quoi elles servent On est sûrement quelque chose, donc notre vie je pense qu'est est symbolisé par le symbole qu'on voit à côté de notre image Et le 3 ça doit être le nombre de vies qu'on doit avoir au total Alors, hop, il a rien d'autre à faire ici Al, tu as activé un point info génie. Très utile les points infos. Sais-tu par exemple que les pièces sont la principale monnaie ayant cours à Agraba Les pièces peuvent servir à accomplir des tâches nombreuses et variées et à l'occasion à acheter une ou deux choses. J'ai un petit conseil à te donner, ramasse des pièces chaque fois que tu le pourras Nous revoici avec le petit conseil du génie qui nous dit bien de ramasser les pièces euh, on a, avec les petits points info, putain il y en a encore un là, les points info génie. Ah, tu peux avoir un meilleur aperçu des alentours en appuyant sur la touche L1 de la manette. Cela peut s'avérer très utile pour ajuster tes tirs ou simplement pour jouir d'une superbe vue. Alors les touches L1, R1, R2 et L2, ça nous permet soit de changer la caméra, soit de nous rapprocher d'Aladin. Alors on continue. Euh... Ouais, non, en fait, non, je crois bien que j'ai raté voilà ça là-haut et il me semblait que j'avais vu un deuxième truc bleu. Hein. Ah ben, il y a même un, un petit cristal à côté. Tu sais, Al, les pierres rouges ont une grande valeur. Si tu en ramasses 3 sur un niveau, tu entreras dans ma mystérieuse lampe magique et tu auras la possibilité de gagner un bonus spécial donc, on récupère la pierre rouge et on va euh, continuer notre euh, péripétie. Hop, hop, hop, hop, hop. Oh, J'essaye de, de taper les. Ah ben, ouais. voilà, de taper les, les moutons, mais. <rire> C'est assez marrant. Hop, hop. On récupère les pièces toujours. Tiens, il y a quelque chose là. Ceci n'est pas un jeton comme les autres. C'est un jeton génie qui t'offre la possibilité de remporter des lots inestimables sur ma machine à souhait. collecte en autant que tu le pourras et à la fin d'un niveau, fais un tour à la machine à souhait. Crois-moi petit, tu vas avoir envie d'en ramasser le plus possible car les lots en valent la peine. Donc s'il le dit on va le croire, on va récupérer donc le machin. Ça c'est un point de contrôle qui permet de sauvegarder. Euh, allez on continue, encore un point génie. Maître, tu peux dégainer ton sabre en appuyant sur triangle et ensuite attaque en appuyant sur carré. Serre-toi de ton sabre pour attaquer les ennemis et pour briser des pots qui recèlent des trésors cachés. Pour rengainer ton sabre, appuie de nouveau sur triangle. J'avais déjà trouvé comment ranger mon sabre et le sortir. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est de pouvoir aller casser des, euh, des poteries. Alors là, on ne peut pas monter. Je vais pouvoir casser les poteries pour récupérer les, euh, les trésors dedans. Donc, bah, en gros, j'imagine y des pièces. Hein. Voilà. Pas mal de pièces d'ailleurs dans celui-là. Une pièce. Rien du tout. Et une petite pièce. Alors, on continue, encore un point info Al, sais-tu que tu peux te servir de R2 et de L2 pour faire pivoter la caméra Essaye lorsque tu auras besoin d'avoir une meilleure vue du monde qui t'entoure. En appuyant sur les deux simultanément, la caméra se. Il a la fin de sa phrase à buguer, mais c'est pas grave. Alors je tourne la caméra. Voilà. Euh, Peut-être pas trop non plus. <rire> Sinon je vois plus rien là où je dois aller. Voilà. Allez. Hop. Hop. Et hop. C'est vrai que c'est mieux pour contrôler le personnage. Allez, un point info. On va changer. Al, prépare ton sabre. J'aperçois un garde. Appuie sur le bouton cercle pour contrer son attaque. Allez, donc on va se battre contre un garde. Alors là, un garde qui est en bas. Alors comment je me bats avec ce truc-là Euh... <rire> Oula, voilà, c'est bon. Je me suis battu J'ai transformé en diamant, ça, c'est pas beau, ça Alors, on a quoi On a des vases. Ah bah tiens, des jus de pomme. <rire> des jus de génie. Ça m'a rechargé ma vie. Voilà, donc c'est pas mal. Et là, dedans, une petite pièce. Mmh. Alors, on monte en haut. Qu'est-ce qu'on a ah. On a un petit vase encore ici, mais bon, c'est encore pour de la vie. Et donc, on est déjà full. Allez, un point info. Al, tu savais que tu peux sauter sur les choses et les gens Il te suffit de bondir et d'appuyer sur le bouton cercle. Et c'est ça sur ces gredins. Alors, on va essayer euh, ce qu'il vient de nous dire. Donc, on va essayer ça sur des souris. Je pense qu'on peut taper les souris. Euh, alors, par contre, j'ai de la peine à, à faire mon, mon saut. Euh... Ouais. Un saut, il faudrait que je fasse comme ça, voilà, un saut un peu comme ça, mais sur la souris Et, euh, et elles elle bouge assez rapidement, elles sont un peu euh, Sous LSD, c'est vrai, <rire> ce truc, regardez Elles sont sous LSD les souris Allez Voilà, toi je t'ai eu Ouf. Une de moins Et une de moins Et l'autre qui se barre, putain Il faut aller la prendre dans un coin ou quoi Allez Et voilà, troisième, détruite, trucs un point infogénie un encore une fois, Putain, il y en a partout ces trucs Certains gardes détiennent les clés qui pourraient te servir à ouvrir bien des portes Bon ce conseil là est quand même beaucoup moins utile que les autres Alors on va taper le garde Et comme par hasard une clé qui apparaît Et voilà j'ai une clé qui ouvre la porte d'ailleurs, voilà elle est ouverte euh hop on en profite pour uh, récupérer notre vie. Voilà. Et on a, on a un troisième joyau d'ailleurs donc on aura droit à quelque chose je que pense. tu peux étourdir des gardes, te débarrasser des ennemis. Enfin oui, te débarrasser des il faut ah, que ah, tu ah. rengaines ton sabre à l'aide du bouton triangle. Et qu'ensuite tu appuies sur le bouton cercle. C'est de ce qu'il faut faire. D'accord, donc on peut lancer des pommes. Confisquera toutes les tiennes. Ouais, donc là pour l'instant je vois pas de marchand. Donc on va en profiter pour prendre les pommes. Qui ne viennent pas facilement à nous, d'ailleurs. Allez Voilà. J'ai des pommes, on peut lancer des pommes d'ailleurs. Hop j'ai pas besoin de plus de choses, alors un point infogénie, hein. Al, écoute, ce serait peut-être une bonne idée d'appuyer là-dessus. Bon, j'ai un conseil aussi inutile que tout à l'heure. Bah oui, c'est une bonne idée d'appuyer là-dessus, hein. Oui, bah, je m'en étais douté, sauf que, ouais. Voilà, j'ai trouvé comment appuyer dessus. Donc, ça nous fait une petite plateforme qui monte. Espérons qu'elle redescend aussi, parce que ça serait pas mal. Euh... Ouais... Qu'est-ce que c'est que ces trucs sur le mur, là-bas Je sais pas du tout qu'est-ce que ça peut être. Ah, mais... Si j'y pense, j'y pense maintenant, mais c'est peut-être... Euh, peut-être des cibles. Parce qu'on on a, on a, on a récupéré des pommes, regardez. C'est peut-être... Euh, on peut peut-être peut peut euh, leur lancer dessus. Ah, j'essaye de, de, de me contrôler déjà. Hop, donc là c'est bon. Par contre, comment je vise ça là-haut par contre Comment il doit, y avoir, il doit y avoir une touche de pour viser Ah peut-être la touche de, de LR Ah oui voilà, voilà, comme tout à l'heure en fait, quand on zoomait au-dessus du personnage. Voilà. Et ça nous, ça nous fait même un petit viseur quoi, si c'est pas beau. Allez, là-bas. Hey, ça, j'ai un, un petit jeton de génie. Si ça c'est pas beau aussi, ça j'aurai peut-être mon bonus à la fin. Allez, on continue, on passe la porte. Et je vous laisse un petit moment de gameplay de quelques minutes. On se retrouve dans quelques minutes. Al, tu peux glisser sur les cordalages en sautant et en t'y agrippant. Ensuite, laisse la gravité faire le reste. eh ben on sera pas allé loin pour le gameplay euh, parce qu'on a fini le niveau donc pièce 42 sur 45 c'est presque tout quoi pour jetons génie j'en ai deux euh, voilà alors la machine à sous ça doit être avec les jetons génie qu'on voit à gauche alors je lance une première fois on va voir sur qu'est-ce qu'on va gagner qu'est-ce qu'on qu peut gagner je sais pas déjà ce serait bien Aladdin, Aladdin, Aladdin Vaincu, vainqueur Quoi. Donc j'ai dû gagner une vie, voilà vie supplémentaire. Et on a un deuxième jeton donc on essaye, hein. ça coûte rien, ça m'étonnerait qu'on gagne deux fois de suite même Ouais, ouais, ah bah ben non Vaincu Je suis un vaincu, non pas un vainqueur, eh oui malheureusement. Alors, tu as 45 secondes pour ramasser 100 pièces. Ah bah oui, ça c'est par rapport aux pièces. diamants. Euh, Avomarck, prépare-toi. Euh, et bah, je suis prêt. 45 secondes pour ramasser 100 pièces. On va essayer de pas, pas mourir aussi à l'occasion. Ah, c'est sympa à ce niveau bonus. Il est sympa. Ah, par contre, il faut que je récupère beaucoup plus de pièces que ça. Non, non Ah j'ai raté la plateforme, je l'avais senti Ah j'espère que Ben atterrit. Bon bah tant pis, ce sont c'était du bonus. Voilà. 43 pièces. Ah, Voulez-vous enregistrer Oui, je veux bien enregistrer. Ça serait mieux. Oui, enregistrement des données. Ne pas. Enregistrement terminé. Ouais, c'est tout noir. C'est toujours tout noir. Ah, voilà, ça y est, on est revenu dans le jeu. Il était temps, et on va s'arrêter là. Donc, ce sera tout pour Aladdin, la revanche de Nazira sur PlayStation 1. D'ailleurs, on n'a pas besoin de dire le 1, normalement, d'ailleurs. Allez, à plus